Hum, hum, hum, Nous voyons hum, que vous hum, surfez hum, trop vite. Oh, oh, oh, oh. Surfez bien trop vite avec la 5G de Mobile Vikings. Mais faites gaffe de ne pas ah, vous faire choper. Ça, 10 gigabytes à 15 euros par mois. Maintenant aussi avec la 5G.